Dans l'océan Indien, on cultive depuis longtemps un arbre nommé ilang-ilang. Sa fleur dégage une odeur aujourd'hui reconnue et appréciée dans le monde entier. L'Ylang ilang s'intègre très bien dans un ensemble forestier et peut constituer une ressource financière importante pour qui souhaite le cultiver et extraire de ses fleurs la précieuse huile essentielle. Et c'est justement par la fleur que commence le cycle de la culture de l'Ylang. Donc si cette fleur elle fane, à l'intérieur on a les pistis et ces fameux pistis, donc euh, le petit bouton vert que vous voyez il va s'ouvrir, se diviser en plusieurs petits euh, petits boutons et ça va devenir des fruits qui auront la taille des olives et la couleur des olives, vert comme les olives et puis quand ils seront mûrs, ils seront mûrs, ben, mauve comme les olives donc euh, le fruit va mûrir, à l'intérieur du fruit il y a entre une et 12 graines, selon la taille du fruit. Et ces graines, on va les récupérer, on va les laisser dans ce qu'on appelle, enfin, qu appelle une dormance, c'est-à-dire une période pendant laquelle on peut faire ce qu'on veut, mais la, la graine ne va pas germer, sauf si on, la, on lui met un choc thermique, on la met un peu dans le frigo. Mais bon, c'est mieux de la laisser naturelle. Donc cette période de dormance elle est estimée entre 3 et 6 mois maxi. Donc à partir de 3 mois, la graine qu'on a récupérée, verte, enfin fraîche, on va l'amener euh, dans les petits terreaux. Et puis on va la laisser germer. Et on va laisser pousser à peu près jusqu'à entre 70 cm et 1 mètre, on va dire. Et là, on va les transférer dans le champ. Donc on les transfère dans les champs en début de la saison des pluies. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de système d'irrigation. Et puis, ben, ça va booster euh, la pluie va booster euh, la plante pendant les premiers mois. Le petit arbuste grandit ainsi pendant huit mois, jusqu'au mois de octobre-novembre. Cette vidéo commence alors que les pieds d'Ilangue ont franchi l'étape de ces huit premiers mois. Ici, ils ont été cultivés en pot, au sein d'une autre structure, sur l'île de Mayotte, puis amenés sur le lieu de leur plantation définitive, en l'occurrence le jardin d'Imani, notre partenaire pour ce film. Alors là, euh, on va planter les nouveaux pieds langue. Euh, Donc, On commence par creuser un trou d'à peu près une profondeur de 50 à 60 cm, voire 70 cm. On va mettre quelques matières végétales qui sont en train de, de décomposition. On va placer quelques épluchures de coco sèche. Par la suite, on place le plant Dit dedans. Donc, avant de placer le plan, on va enlever le sachet qui est autour. On place uniquement le plan. Une fois que le plan est à l'intérieur, on va recouvrir avec quelques épluchures de coco. Donc, on privilégie le, les épluchures de cocotier parce qu'ils gardent assez bien l'humidité. Et puis, euh, quand ils vont se décomposer, ça va faire un apport de matière organique. L'angle vraiment, euh, absorbe bien l'eau, stocke bien l'eau. Elle peut ne pas être arrosée pendant... Euh, une fois qu'elle a bien pris, hein, pendant 7-8 mois, il n'y a aucun problème, voilà. Donc là, on plante en cette période-là, janvier et puis euh, ça va bénéficier des premiers pluies là jusqu'à fin des pluies euh, jusqu'au mois de mai et là au mois de mai normalement ça aura atteint à peu près 1 mètre vingt 1 même on va juste laisser faire euh, la nature voilà donc une fois qu'on a fermé euh, là ben c'est parti pour euh, 20, 20 mois Donc ici vous avez pu voir qu'on les a plantés sur une pente donc euh, le choix il est ainsi car ben, l'e-langue lutte efficacement contre l'érosion du fait ben, déjà que c'est un arbre et aussi qu'il a des racines assez profondes euh, aussi euh, pendant les premiers mois euh, de la plantation des Ylang on peut l'associer à, à plusieurs cultures euh, là, on rentre purement dans l'agroforesterie. Euh, on va l'associer ben, au manioc, euh, au bananier, euh, aux patates douces. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'optimiser l'espace pour avoir euh, un grand nombre de productions. A noter que Lilang est particulièrement vulnérable aux vents violents. Mayotte est relativement peu exposée aux cyclones, protégée est par Madagascar. Mais c'est une exception dans tout l'océan Indien. Et la force des cyclones risque d'augmenter en intensité avec le réchauffement climatique. D'où l'importance de rapprocher les pieds d'Ylang d'autres espèces qui vont le protéger, comme les arbres cocotiers. Il semble que tu laisses toujours le même espace entre les Ylang, des espaces de 5 mètres. Espaces de 5 mètres, c'est tout simplement parce qu'à la base, l'Ylang, euh, déjà, ben, il ne faut pas qu'il soit trop collé, parce que sinon il risque, il risque de rentrer en concurrence avec les autres arbres. Et En général, si l'arbre est trop fort, euh, l'ylang risque de perdre, donc ça peut entraîner euh, la mort de, de, du pied d'ylang. Donc 5 mètres, euh, c'est l'espace suffisant pour que l'arbre puisse s'épanouir. Euh, il ne sera pas trop éloigné, il ne sera pas trop collé. Ce qui va permettre aussi au niveau de la récolte, de pouvoir euh, récolter les fleurs, euh, pas à parcourir 10 mètres pour aller récolter sur notre, fleur, notre euh, arbre, mais aussi euh, pour optimiser l'espace. Donc euh, sur un hectare, euh, en plantant ici, on peut aller jusqu'à euh, 400 arbres par hectare, ce qui est assez intéressant. Donc après, euh, on a aussi euh, les cocotiers. Donc les cocotiers, on peut les, on peut parfaitement les associer avec les ilang ylang parce que l'avantage du cocotier, c'est qu'il va pousser en hauteur et du fait qu'il atteigne à peu près 10 mètres de haut, ça gênera pas du tout l'arbre, le pied d'ylang qui a besoin de pas mal de soleil. Et les pieds d'ylang, au moment de la taille, on les taille euh, en sorte qu'ils ne dépassent pas les 2 mètres. Donc en gros, quand on va planter, euh, si je prends un exemple sur euh, le manioc, si on va planter le manioc, il faut vraiment le mettre au milieu, entre les deux plans, c'est-à-dire 2,50 euh, mètres 50 de chaque. Entre euh, les 5 mètres, donc il va falloir faire 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres et demi, deux mètres et demi, et le planter vraiment au milieu. Là, il va avoir euh, pas mal de soleil. Si on le rapproche trop euh, du pied d'Ilangue, du d'un côté comme de l'autre, il risque de souffrir de soleil éventuellement. Euh, Après, ce qu'on fait régulièrement dans les plantations d'ilangues, on va semer des graines de potirons. Des potirons qui ont la particularité de ne pas laisser la place aux mauvaises herbes. Tout comme les patates douces d'ailleurs. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de souci avec le bananier Il ne pousse pas aussi haut qu'un cocotier et pourrait empêcher l'ilangue de bénéficier du soleil Au fur et à mesure, il sera plus possible de planter les bananes dans les parcelles d'ilangues. Euh, car ça risque de faire trop euh, d'ombre. Le bananier risque de ne pas donner le meilleur de lui-même. Donc, euh, de ne pas de, de donner des, des, bons, des bons fruits. Pas trop pour Lilang, parce que Lilang, une fois qu'il a bien pris racine, il peut bien se développer, mais ça va la ralentir au niveau de, de la floraison. Il faut vraiment respecter ces 2,5 mètres, et demi, ces 5 mètres pour, pour que Lilang puisse euh, s'épanouir. Voilà. Par contre, Pareil, si je plante un jacquier, un arbre fruitier, qui est amené à évoluer, qui devient assez gros quand même, lui il risque clairement de tuer le pied langue. Mais bon, comme là on est sur une logique de favoriser la plantation de l'Ylangue, on va éliminer le, le pied de jacquier pour favoriser la parcelle langue. Mais bon, ça en général, dès le départ, on y pense. Tout à l'heure, j'ai évoqué qu'on pouvait planter pendant, pendant les 20 premiers mois, on pourrait planter d'autres plantes. J'ai évoqué la patate douce, le manioc, les bananes. Et on peut mettre vraiment toutes les plantes qu'on veut. Ça passe aussi par le curcuma, les ananas. On peut mettre aussi du gingembre. Toutes ces petites plantes qui ne sont pas pérennes. Voilà, c'est des productions qui ont un cycle de entre 8 mois et 10 et 10 mois, donc après on va les enlever. Par contre tout ce qui est arbre fruitier, cocotier, ça il faut vraiment les planter, les planter de façon pérenne, Voilà, donc on va on va bien regarder où est-ce qu'on les plante. Parce qu'arracher un, un agrume euh, au bout de 30 mois, c'est pas génial quoi. Tandis que si je plante des patates douces, du manioc et ainsi de suite, Ben je sais qu'au bout de 20 mois euh, les 20 mois, le terrain est libre, quoi, et on laisse place. À en gros tu rentabilises le soleil sur une surface donnée. Exactement. Euh, il, est il est très important de faire la rotation de culture. Donc euh, pendant deux cycles maxi, deux, trois cycles, je vais planter un seul endroit, tout en sachant qu'on a un cycle de 8 à 10 mois. Et après il va falloir planter ailleurs. Ainsi de suite. On laisse donc pousser la plante pendant une vingtaine de mois. Et arrivé à ces fameux 20 mois, la plante aura à peu près euh, 3 mètres. Elle aura atteint à peu près 3 mètres. Donc là, on va couper au bout de 20 mois. Donc on va la couper à hauteur d'homme, euh, disons 1m82 m. Et là, l'idée, c'est qu'elle redescende sous forme de parapluie. Et on va enlever les branches d'en bas pour favoriser à peu près cinq branches principales. Euh, on les taille régulièrement pour faciliter l'accueil des fleurs et puis pour que l'ilangue soit bien productif aussi. Tout en sachant qu'en milieu sauvage, l'ilangue peut pousser jusqu'à 30 mètres. L'idée c'est que l'ilangue puisse avoir du soleil en tout temps et qu'il soit assez aéré. Donc il lui faut une très bonne photosynthèse. L'entretien du pied d'ilangue consiste à tailler les gourmands, tout ce qui dépasse vers le haut. Donc ça nécessite par moment de monter carrément sur le pied langue. Donc en dehors de ça, il va falloir débroussailler. On va débroussailler tout ce qui est en dessous du pied d'ilangue, Tous les adventices qui sont à bien pousser, il faut absolument les enlever pour éviter justement qu'ils viennent étouffer l'arbre. Donc une fois que l'arbre est taillé, débroussaillé, il ne peut que donner le meilleur de lui-même. C'est-à-dire de très bonnes fleurs qu'on pourra par la suite distiller pour obtenir une huile essentielle langue de très haute qualité. Qui d'ailleurs est utilisée dans les grands parfums de luxe qu'on connaît aujourd'hui comme Chanel 5 et beaucoup de parfums de la marque Guerlain. Donc arrivé à 3 ans, on aura à ce moment-là des... Des fleurs, donc les premières fleurs qu'on pourra exploiter. Si cette vidéo vous a donné envie de vous plonger dans la nature sauvage de Mayotte, je vous propose de rester abonné à la chaîne pour ne pas manquer des futures vidéos sur les savoir-faire et l'environnement. Si les et langues font partie de votre quotidien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ici, pour parler de votre expérience, votre histoire avec cet arbre. Je lis tous vos commentaires, toujours avec plaisir. Prenez soin de vous, salut